Bonjour les loulous, toujours à Paris. Vous arrive-t-il parfois de vous trouver dans des endroits publics et où vous vous trouvez face à quelqu'un qui vous jette un regard meurtrier Vous savez, de ces regards, où vous vous dites « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Eh bien, ça m'est arrivé là ce matin, à l'instant même, il y a quelques minutes, dans le métro. Alors, vous savez, dans le métro, dans les, dans, dans les ouvertures des trains, dans, là où il y a les portes, il y a des, des fauteuils rétractables. Et euh, j'étais à la station de Guignancourt, donc au terminus, le, le métro était vide, la rame était vide, je m'assois euh, euh, devant la porte, j'aurais pu aller plus loin, mais je m'assois devant la porte, ne me demandez pas pourquoi. Hein, et euh, progressivement, le train se remplit, la rame devient de plus en plus bondée, et il s'avère que euh, suite à des incidents sur la voie, il y avait énormément de monde euh, à pour cette heure-ci de la journée, et à un moment donné, moi j'étais assis, moi j'étais euh, bon, parti dans mes pensées, comme, comme ça m'arrive. Hein, et, euh, et à un moment donné, une femme rentre et me porte un regard meurtrier où je me dis, merde. Et c'est là où je comprends que j'étais assis sur cette place rétractable et j'aurais pu me lever et libérer ainsi une place supplémentaire. Parce que quand on est assis, on prend plus de place, c'est tout simple. Et alors j'avais le choix de rester assis, de faire semblant de rien. Et là je me suis souvenu que... Ce qui m'avait touché lors d'un de mes derniers voyages au Japon, c'était la bienveillance et, euh, et, la, la, et disons la gentillesse des Japonais. Et si ça me touche, c'est parce que c'est probablement euh, une de mes valeurs. Et si c'est une de mes valeurs et qu'elle ne me pousse pas à l'action, cette valeur ne me sert absolument à rien. Et ma valeur, c'est en effet, c'est la bienveillance, la gentillesse, euh, c'est euh, justement en faire preuve et j'aurais pu choisir de rester assis et de faire son nom de rien, mais je me suis levé et le fait de me lever, il y a une des personnes derrière moi qui m'a fait, c'est une bonne idée et de là, c'est enchaîné une conversation absolument agréable avec cette personne, mais voilà juste s'il y a des choses qui nous touchent, c'est qu'elles font partie de notre système de valeurs. si nous ne faisons rien avec, et bien nos valeurs ne nous servent à rien, et euh, si en effet, nous voulons changer les choses, nous devons agir en fonction de nos valeurs, faire ce, que nous, ce qui nous pousse, ce que nous aimons et euh, voilà, c'était tout simplement le, le message de ma journée c'est tout simple, suivez votre système de valeurs et ne restez pas coincé dans, dans votre petit monde faites preuve de bienveillance et puis euh, moi je vous dis merci de me, me suivre merci euh, de suivre le programme Millésime Votre meilleure si vous ne le faites pas encore, cliquez sur le lien qui se trouve à proximité de la vidéo et vous verrez, suivez-moi chaque jour et je vous expliquerai comment je mène ma vie en optimiste je vous souhaite une bonne journée, à demain